pas grave. Bonsoir à tous, euh, euh, ici Sunao, je présente aujourd'hui euh, Showtime Quiz. Euh, autour de la table, il y a euh, Doc. Bonsoir à tous bonsoir. Comment le va Doc Génial, bravo pour le ce travail de petite voix. Ah ouais, franchement, ouais, ça c'est bien. Quel travail Bah Le, bah, son. le son. Ah, ah oui. <rire> oh J'ai pris, hey, hey, pris en photo. Hein. Fait, géré. Mais on n'a pas fait le direct pour voir si ça fonctionne bien en plus Non, non mais t'inquiète pas, on va regarder après Bonsoir Starkan. Bonsoir Sona. bonsoir euh, Doug. bonsoir la petite voix Bonsoir <rire> bonsoir. <rire> <Et à partager>. <rire> <rire> euh, bonsoir la petite voix, comment vas-tu Moi je vais très bien et toi Ça va, ça va euh, Aujourd'hui on va faire euh, Showtime Quiz C'est toi qui vas répondre aux questions que je vais te poser Exactement il paraît Ouais Alors euh, j Là j'ai six enveloppes Tu vas en choisir une Dans une il y a euh, Destiny Le roi des corrompus euh, Jeux PS4 Ou euh, Xbox euh, Live Xbox One <rire> euh, euh, là. Euh, Voilà euh, Star Wars Battlefront euh, En deux, euh, En 3 Il y a carte euh, PSN Ou Xbox E euh, Live De 10 euros Non mais le E ah, C'est moi qui l'ai rajouté Euh là. Le, euh, en 4, il y a un mug avec euh, le logo 101%. D'accord. Et le 5, bah, un cadeau pourri, 1 centime. D'accord. Et au 6 euh, une photo de l'équipe euh, 101% dédicacée. D'accord. Et c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un C'est pour toi et la personne qui jouera avec, euh, qui marquera son nom. Euh. D'accord. Alors, s'il vous plaît, je veux pas gagner une photo <rire> Parce que je, l je les ai déjà en fait, euh, j'ai pas besoin de photos. Tu me manques c'est eh bah. pas un poil de bite. Moi je, je sais même, c'est moi qui les ai rangés, je sais même pas ce que j'ai. Alors parlé. elle a pris la numéro 4 Et donc nous allons dévoiler ce qu'il y a. Non non non, non <rire> pas maintenant. Ça tu la gardes. Euh, maintenant je vais te poser euh, les questions. On est allé voir un film pour ton anniversaire tous les deux. C'était quoi Ouais. Euh... Tous les deux seulement. Tous les deux seulement nous sommes allés voir Power Rangers. Et eh ben on va parler des Power Rangers. Oh, super, sachant que ça sur remonte. Le, euh... Sur le film ou sur la série Ah sur, euh, tu verras bien. Ah, Plus tard, parce que moi série ça remonte trop loin. Hein. Moi je m'en souviendrai ah, pas. C'est hein. ça si qui me. Les prénoms tout ça. ça ah non, je... non, non, il y, a... y a pas de prénoms, non, non, non. Alors, euh, ben, bah, euh, t'as une petite musique de lancement, euh, Doc Excuse-moi. Hein. Oh. <rire> mm. <rire> wow, le super Alors, <rire> C'est C'est clair. Alors, la première question est, combien de saisons des Power Rangers a-t-il Y a-t-il Alors, des saisons. De saisons. Combien a-t-il de saisons Genre à chaque fois où ils changent de Power Rangers et tout et tout bah, euh, Toutes les saisons qu'il y a eu. Moi, je dirais 8. Oula, oh, t'en es loin. Moi, moi, je plus 20. C'est 23 saisons. Eh, eh, eh, tu vois, une saison par an depuis 23 ans c'est ça euh, Bah ça fait 20 ans que ça existe D'accord voilà. mmh. C'est pour ça que moi je disais 20 Je savais que ça faisait 20 ans pas, moi, Je sais que j'ai vu trois générations de Power Rangers différents après. Là, mais il y, te... y en a tellement T'imagines même ouais, pas clair. Alors hmm. Comme t'as <rire> répondu, <rire> <'est> bon <rire> euh, répondu mauvais micro Désolé 4 Comme t'as répondu mauvais t'en choisis une et tu élimines D'accord, celle-là est éliminée, la numéro 1. Ok. Attention. Hein. Euh, question numéro 2. En... Euh... Non, on va faire la 3, tiens, c'est mieux. D'accord. Okay. <rire> <rire> Combien de films a-t-il de dépouvoir Power Rangers 3. Oui, bonne réponse. Ouais, ouais Comment s'appelle le premier, le premier film bah, Qu'est-ce que je fais en sais, Power Rangers le Power Rangers, le film. Ah bah super tout hein, simplement. <rire> le deux, En vous et de... vaut tout simplement, là hein <rire> tout, le tout simplement. Tout simplement. 101% tout simplement. Ouais, ouais. ça, ça, ça, ça, ça euh, Le deuxième s'appelle Power Rangers Turbo. Euh, ouais, ça me parle. Et euh, le dernier, Power Rangers. Et voilà, tu vois. T'en <rire> choisis une que tu gardes vers toi le seul. La numéro 2. De... Non. Bah, <rire> oui, la numéro 2. Oui, <rire> <rire> ouais, ouais. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. <rire> Question suivante Comment s'appellent les petits robots qui servent dans, P dans Power Rangers euh, Oui, ils montent dedans et tout là Bah oui. Bah, les. Euh... Oh merde. Les. Tout, tout, tout, les tout, tout, les tout, tout. Non. Bah, si, parce qu'après, il a dit On va faire un maman Zorg. Ouais, non, Cyborg. ça... ça... Cyborg. Alors en fait, <rire> c'est en fait, tout simplement les ordes. Ouais, c'est les... pas Megazord Zord. oui, le méga Zord, c'est le gros, le gros. Le gros machin. Les ordes, c'est le petit. ok. Bah non, bon. On va voir... Que... Je vous ai pas une enveloppe pour, pour éliminer. <rire> euh, si, si. Excuse-moi. Non, mais, euh, ah, non, mais, euh, mais moi, eh, c'est euh, la première fois que je fais ça. Euh... Non, mais c'est pour ça que je... je Choisis je... une enveloppe euh... et tu élimines. La numéro 3 qui est à c'est bon, on a vu. <rire> euh, il reste en, niveau, euh, en enveloppe, il reste la numéro 5 et la numéro 6. Ouais. Alors, euh, une prochaine question. On va voir si tu as bien retenu. En 2014, les Power Rangers ont fêté leur anniversaire. A, 10. B, 15. C, 20. Ou D, réponse euh, D. <rire> pas mal. Bah, t'as dit que ça fait 20 ans que ça existe. On est en 2017. J'ai dit en 2014. En 2014, Donc les Power Rangers en 2014, ont fêté donc, leur anniversaire. Leur 15 ans. Non, les voilà 20 logique. ans. Alors, pourquoi tu m'as dit que ça fait 20 ans que ça existe on est en 2017 Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Mais je t'ai dit en 2000. Il a en... dit plus. 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Et <rire> 20 là, en 2014, bon. en 2014, les Power Rangers ont fêté leur 20 ans. C'est pour ça que c'est une... <rire> en beauté. <rire> ça t'arrive pas souvent. <rire> non, non, généralement, c'est choisis... elle qui baisse. Hein. C pas le tu te fais baiser. Ouais, voilà, ouais. Tu choisis une enveloppe que tu élimines. La numéro 5. Mm -hmm. Oui, un 10 chez vous à la maison. <rire> Alors, je pense que tu vas avoir la, la, la, la bonne réponse à celle -là. Et le grand robot s'appelle comment Quel grand robot Bah dans de... Rangers. Avec tous Putain. les orgues Bah le Megazord. Méga Megazord. Zord. Ouais, c'est bonne réponse, c'est ça. Ah tu vois eh, J'ai pas que dormi au cinéma quand même. Non bah non non non je <rire> vois ça. Non, Alors, euh, enveloppe. Euh, elle a gagné l'enveloppe numéro 6. Maintenant, je vais demander euh, à Starkan de ouvrir les enveloppes éliminées pour savoir ce qu'elle a perdu exactement. Alors je commence par la numéro 1. Oh, Vas-y. La photo d'éducation de l'équipe ouais euh... elle, en... elle, en... elle a euh, pas parce ça. C'est qu'elle a perdu. Elle a perdu. C'est ce qu'elle perd, ça, canard. C'est oui. ce qu'elle perd. Oui, mais justement, c'est moi qui voulais la que perdre. Que, elle <rire> elle n'en voulait pas, quoi. Okay. C'est ce que j'ai dit. Prochaine 3. enveloppe, canard. 3. Starcan. Enveloppe numéro 3. Maître canard, veuillez ouvrir l'enveloppe. Les mecs, à 101%. Ça bah, <rire> euh, un peu content d'avoir un mug, toi. Ouais, mais quand les logos, ils seront finis. Ça y est, ils sont finis. Hein. <rire> non, pas encore. Bah, le logo principal, si. <rire> si tu as dit que Florian voulait encore... Non, le marbles. logo principal oui, oui. est fini, mais après, c'est les logos des, euh, des, des émissions. Prochaine ouais, enveloppe 4. PSN. Ou une live de 10 euros. Ah ouais donc en gros tous les gros gros casos je les ai bien gardés. Là. Les casos. <rire> oui les casos. Les casos cas les, caseaux, les bien les gardés les casos. Cas Alors Ophélie maintenant tu vas choisir un, une une tu vas choisir une, une des deux trois deux enveloppes que tu as gagné. T'es pas obligé de garder celle que t'as que as prise en, euh, en tout premier. Je sais pas la 2 de, la, la, la deux me parle. La 2 Ouais la je sais pas la deux me fait de l'œil tu vois. Alors euh, la 4 et la 6 t'en veux pas Non. D'accord. Mettre euh, Starkane, bah, s'il vous en plaît. Vouloir aussi, hein, mais euh... ah, non. Alors c'est euh, ce que t'as perdu. Hein. Mm. La numéro 6. Suspense, hein. fais le suspense. Hein. Mm. Suspense c'est à son comble. Ah, centime tu... euh... <rire> ouais. Le suspense est toujours à son comble. Alors attends, est-ce que, est que le, le, le, le chef d'équipe, euh, ouais. le présentateur, propose un échange ou pas Ouais. Non. Non, tu veux pas <rire> Ça marche. Ouais. Pas de soucis. Tu vois quoi, toi, comme cadeau Bah, il reste soit Destiny ou Star Wars. Tu vois lequel Entre les deux. Entre bah, les deux Star Wars. Tu vois Star Wars Ouais. T'es sûr Ouais. T'es sûr Ouais. Ok. Et bah, parce que c'est Star Wars que t'as, parce que, ah que as. Ouais, bravo Joli Alors, voilà, elle a gagné euh, Star Wars sur PS4. Euh, Je sais pas, euh, c'est là-haut, hein c'est ça euh, voilà euh, c'est la caméra tout, la... Voilà, tout elle tout a fait. gagné Star Wars Battlefront sur PS4 gagné Star Wars. et oh. euh, si vous inscrivez votre nom euh, ou le nom de l'émission au moment que vous écoutez Showtime Quiz uh, Showtime Quiz vous notez uh, le nom de l'émission Showtime Quiz et vous gagnerez uh, Star Wars Battlefront soit sur PS4 ou Xbox One bon bah voilà euh ça va Et t'as bien aimé ou pas Ah, ouais, c'était cool, je suis refaite. Ah, ça c'est bien. C'est <rire> <rire> ça t'a mis de bonne humeur du coup <rire> mm. On va dire ça. Ok, c'est bon, ok. Euh... J'ai bugué. D'accord. <rire> Comme euh, l'autre soir, euh, samedi dernier. Euh... Ouais, ça. Bon, bah, merci d'avoir euh, fait cette émission avec moi. Hein. C'est la première fois que je faisais ça. Euh... Ah, je faisais ah ouais, voilà. du Bah, coup, ouais, ouais, Du ouais. coup, le prochain, ça me fait fait de le faire. Voilà, c'est ça. Bon, c'est Ouais, Shot'em hein Quiz, ouais. On, on tourne en fait. Voilà. On Gab l'a fait en premier, moi je <rire> l'ai fait en deuxième. Mais que tu fais des émissions avec nous, toi, souvent Des fois, on se pose, des... <rire> pose des questions quand même. Franchement, j'ai un être ailleurs. Hein, ouais. Bah, ouais. autrement, on peut, on, on peut retourner à Gab ou à Canard. Hein. Oui, bon, autrement, mais euh, ça serait bien qu'elle euh, qu fasse aussi. Mais ça fait le Shot'em Quiz dure pas longtemps, tu peux le faire Non, c'est une demi-heure <rire> Shot'em Quiz à, la base. Ah, à, la, à base. la base. À la base, non, tout simplement tout simplement. <rire> bon ben bah, voilà, c'est un shotam quiz rapide mais oui, Ouais bah oui, bah, ouais, bah on on fait, fait, fait. Ouais, il fait y avait on s'est on s'est marré Exactement. Non, alors, 12 <rire> minutes pour le quiz. Pour être précis. J'ai mis ma réponse 12 minutes 54 secondes 26 centièmes. <rire> et bon, bah on continue encore un peu. Ouais, euh... On peut nous retrouver sur... Euh, quel, bah, oui. euh... bah, on peut nous retrouver sur ah, la euh, page Facebook, euh, Twitter, Instagram et la chaîne YouTube pour les euh, vidéos euh, en replay, les des émissions. Et du, et du coup, euh, depuis, depuis aujourd'hui, euh, c'est plus, plus, plus facile parce que euh, notre petite doc s'est couché très tard. Et ce oui, pour très vous, tard, ouais. pour pouvoir vous mettre les liens directement euh, dès que vous nous regardez. Vous avez directement les liens, les, hein. les liens pour y aller. C'est ça. En bas de page. Quand ça vous avez juste à, à, les à, mettre en voilà et donc on va s'amuser euh, maintenant avec 101% gaming cette nouvelle émission euh, on ouais. vous expliquera euh, peut-être pourquoi la nouvelle émission fait ça euh, et vous allez voir que bah, ça va être sympa il y aura pas mal de choses intéressantes ouais. et il y aura un grand fil rouge euh, et ça je vous laisserai découvrir mes chers amis donc euh, voilà <rire> je te laisse je <rire> bah... vous dis bah, à tout de suite dans notre émission les amis à tout de suite à tout de suite Salut. à tout de suite Salut.